bonjour, bonjour à toutes et à tous est-ce que je suis en ligne oui, il me semble que je suis en direct bonjour à toutes et à tous alors, c'est un direct aujourd'hui sur un thème que j'adore évidemment, vous avez évidemment compris que je ne fais pas des sujets qui ne m'intéressent pas euh, je suis en train de juste de vérifier que je suis euh, au bon endroit oui, je suis au bon endroit. Et bienvenue à celles et ceux qui vont me rejoindre. Bienvenue à vous. Euh, je sais que certaines personnes d'entre vous ne pourront pas assister, viendront en replay, donc bienvenue aussi aux personnes qui viennent en replay. Hello Stéphanie, ravie de t'avoir ici. J'espère que tu vas bien. Alors, toutes celles qui vont être en présence ici, je sais que pour ben moi je le fais aussi, je le vis aussi, je fais d'autres choses, je branche le direct, mais ne vous empêchez pas de poser des questions, d'arriver sur un, un petit tronçon, tout va bien, cet espace est ce que je vais vous partager, c'est euh, un sujet qui me semble important de connaître, de comprendre, et donc forcément si vous avez des questions autour de ça, eh bien ce sera bienvenu, ce sera euh, l'occasion de faire, si vous êtes en replay, bah, je vous invite aussi à revenir avec des questions en replay, ne soyez pas mal à l'aise avec ça. Euh, voilà, c'est fait, hein, fait exprès. Alors bien entendu, euh, l'avantage du direct, c'est de pouvoir euh, tout de suite inter intervenir, hein, euh, partager euh, peut-être aussi une expérience, un doute, une question, clarifier, clarifier ce que je suis en train de dire, parce que bah, comme tout le monde, hein, on a notre façon de nous exprimer, et puis euh, des fois ce qu'on dit n'est pas toujours très clair. Euh, voilà, ça c'est le préambule, le temps que vous arriviez, le temps que vous arriviez, je suis vraiment ravie de vous avoir ici. Hello belle, ma belle Cybelle, bienvenue à toi. Alors, je vais vous parler aujourd'hui euh, des énergies, hein, l'énergie qu'est-ce que c'est, des archétypes, qu'est-ce que c'est qu'un archétype et surtout l'énergie des archétypes. Pourquoi parler d'énergie d'archétype, hein, l'énergie euh, archétypale euh, celle qui est bien connue euh, <rire> celle qui est bien connue c'est l'énergie euh, du féminin par exemple l'énergie du masculin, ce sont des énergies archétypales aussi euh, mais il y en a d'autres et donc euh, ben, je vais vous parler de ça un petit peu euh, ce sujet là me semble essentiel à comprendre on parle beaucoup d'énergie mais euh, en fait, on n'a jamais vraiment, on prend jamais vraiment le temps euh, d'y mettre du sens, d'y mettre de la consistance, de quoi on parle exactement. Hein. Euh, je vérifie euh, que euh, je vais arriver à bien suivre les commentaires parce que la façon dont ça s'affiche, ce système n'est pas toujours génial. Je suis sur le PC, je ne suis pas sur le portable, le smartphone, c'est plus simple. Bon, ceci étant dit, euh, je vais avoir un premier temps où je vous euh, bah, précise hein, ce dont il s'agit la genèse un petit peu de ce sujet dans ma vie, parce que c'est important de comprendre pourquoi, bonjour Audrey, <rire> c'est important de comprendre pourquoi pourquoi c'est un sujet pour moi, pourquoi c'est essentiel, et, et ensuite cette, cette genèse c'est comment finalement j'utilise tout ça, hello Valérie, comment j'utilise ça, pourquoi je l'utilise pourquoi j'ai développé quelque chose autour de ce sujet euh, de l'énergie archétypale Hello ma belle Valérie <rire> Heureuse que vous soyez là mesdames Donc je disais que en préambule, j'ai un petit peu parlé de cette genèse, hein, qu'est-ce qui fait que ce sujet me semble opportun, important euh, Comment et pourquoi il, il, bah, il vient s'inscrire maintenant dans, dans ma vie, dans mon présent et, euh, et ben je vais vous transmettre ce que j'ai compris, ce que j'ai appris et comment je l'utilise. Voilà. Euh, ceci c'est dit, hein, c'est un peu pour la structure. <rire> euh, la genèse de cette histoire, tout simplement, je suis comme tout le monde. Hein, <rire> j'ai des aspirations, j'ai des rêves, j'ai des projets. et Je pars hein, à partir de ces projets, je pars de là où je suis. Et de là où je suis, il n'y a pas forcément adéquation entre ben, qui je suis, ce en quoi je crois, mon histoire, mon vécu, euh, mes compétences, mes capacités et, et, et ce que j'aimerais mettre en œuvre. Et ce que j'aimerais mettre en œuvre, on, on est souvent, moi qui ai été pilote de projet pendant 26 ans en salariat, je sais ce que c'est, on projette une vision, Hein, on veut combler quelque chose, euh, une aspiration, peut-être tout simplement, hein, combler un désir, mais on veut combler aussi un manque, hein, l'absence d'une procédure, on va avoir un projet pour rédiger une procédure, hein, des choses très, très basiques, hein. euh, on n'a pas la maison de nos rêves, on va l'acheter, la faire construire, ou que sais-je, ça c'est nos projets. Hein. donc on a une vision future, et on aspire à l'atteindre. Et quand on envisage ces choses-là dans notre existence, on a tendance à les envisager sur un aspect très masculin qui est dans le faire. Bien entendu, il y a le plan conceptuel, hein. on ne se met pas à, à construire sa maison sans un plan, on construit un plan, on a une vision future de l'objet final, en gros c'est ça, et on fait son plan, euh, on calcule ses moyens, euh, on les met en œuvre, et puis on se met à produire euh, notre, euh, bah, notre construction, que ce soit un projet artistique, matériel, un projet de vie, mais en tout cas on part d'un plan, hein, grosso modo. Bonjour Angélique et euh, pourquoi je précise ça Parce que notre démarche habituelle dans notre monde occidental, c'est dans une pensée de faire, d'action. Et c'est bien, ça fonctionne, et ça fonctionne pour certains mieux que pour d'autres. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais moi il y a des choses que j'arrivais à mettre en œuvre assez facilement. Je me disais pourquoi ce, ce type de création J'arrive à les mettre en place facilement et pourquoi d'autres choses n'ont pas l'air de se matérialiser, de se concrétiser de, et d'arriver à la dimension que j'ai envie de les mettre, hein, de les trouver et évidemment, c'est ce, euh, ben, ce qui cause du trouble en nous, de la déception, euh, de la frustration. Et on se dit, j'ai certainement pas la compétence, j'ai certainement pas compris certaines choses. Eux, ils y arrivent, moi j'y arrive pas. Moi j'arrive très bien à faire ça, mais euh, peut-être que d'autres n'y arrivent pas. Et qu'est-ce qui fait qu'il y a des choses qu'on arrive à bien faire plutôt que d'autres Et on, on parle de quoi En général, on parle de compétence. Il faut avoir la compétence. Faut avoir peut-être aussi des relations, il hein? faut peut-être aussi avoir l'environnement qu'il favorise. On parle de toutes ces choses très communément, on sait que c'est... Ben bah oui, c'est vrai, c'est vrai, il hein. y a des choses quand même qui vont trouver le, la manière de se réaliser plus facilement dans certains environnements, avec un certain entourage, avec des moyens aussi, certains types de moyens, et ça on les a en gros, on se dit, bah, qu'est-ce que j'ai dans ma boîte euh, là, magique bah, oui, j'ai quelques relations qui peuvent m'aider, j'ai l'environnement qui est favorable, c'est le bon moment, et puis j'ai des compétences là-dessus, c'est bon, je peux faire quelque chose. Et puis on fait. Et puis on fait, et puis euh, des fois on se rend compte que ben, malgré ça, ça prend pas, ça prend pas, ça, on n'arrive pas au bout. Hein. Euh, plus c'est immatériel, entre guillemets, plus c'est flagrant ce genre de choses. Alors une construction immatérielle c'est une formation en ligne par exemple. Alors mais bien qu'elle soit matérielle puisqu'il y a quand même quelque chose de très concret qui se, qui se livre sur une plateforme, hein, on est d'accord. Mais quand on est comme ça dans un rapport avec des personnes... Euh, dans le soin, dans l'accompagnement, comme beaucoup d'entre vous qui m'écoutez êtes, eh bien, euh, on, on, on est un peu plus dans l'immatériel. Et déjà, c'est plus difficile que de créer quelque chose de ses mains. Euh, je, je vous répondrai après, mais je vous invite vraiment à faire des commentaires. J'aime bien, j'aime bien quand il y a des commentaires. Euh, et donc, ça c'est important de comprendre déjà que plus ça semble immatériel, plus il y a de la subtilité hein, dans ce qu'on va créer. Donc, je vous raconte un petit peu tout ça pour vous faire sentir qu'il euh, y a quand même des aspects matériels, il y a quand même du faire dans ce qu'on met en œuvre qui, qui peut être un peu, disons-le, immatériel. Hein, je vais l'appeler comme ça, mais vous avez compris de quoi il s'agit. Et que ce soit de toute façon dans le matériel, quelqu'un qui va fabriquer ou euh, qui va mettre en place un camping et ça ne marche pas, euh, il va se poser des questions très très matérialistes. Hein. On est souvent dans un aspect très matérialiste. Euh, j'ai pas fait ma com, j'ai pas pris le temps, c'est pas joli, je dois améliorer, les services ne sont pas bons. On, on va chercher à améliorer quand on sent que ça ne prend pas. Et puis parfois on se rend compte que notre produit il est bien ficelé, en gros. Il est ok, hein, un accompagnement, qu'il soit en ligne ou en cabinet, des soins que l'on donne, notre compétence elle est là, et puis on se dit mais ça prend pas. Il y a quelque chose qui ne se fait pas, on ne rencontre pas quelque chose, vous voyez euh, et je me suis beaucoup posée à cette question parce que je me suis rendu compte que je vivais et que ça traînait en longueur malgré les efforts que je faisais pour améliorer les choses, pour me former sur de la technicité, le contenu, je sais de quoi je parle, je sais le mettre en place, je sais accompagner, je sais mettre en place un processus, j'apporte de la qualité, je... mais, mais, mais quelque chose ne fait que ça ne prend pas sa place. Et ça, moi je me suis retrouvée longtemps... Euh, dans une espèce de flou comme ça, artistique, <rire> euh, on va dire comme ça, hein, c'est plus joli, <rire> où je me disais, mais, mais pourquoi ça ne vient pas se déposer, vous voyez, cette sensation de se déposer dans la matière, alors que ça existe, que je le propose, mais je n'avais pas la clientèle que, qui donnerait le succès à mon projet, vous voyez Alors, j'imagine, peut-être que vous avez déjà vécu des choses comme ça, que ce soit dans des choses à, extrêmement concrètes, palpables, euh, comme des gens qui vont ouvrir un restaurant mais ouvrir un cabinet c'est du même principe hein. on a un espace et c'est tangible c'est physique hein. euh, pour les gens qui font des massages la table de massage elle, elle est tangible hein. mais c'est la rencontre avec la clientèle qui, qui souvent pêche aussi mais pas que, pas que parce qu'il y a des gens qui ont des bons contacts des bonnes relations qui ont un, une bonne diffusion et pour autant ça ne prend pas hein. alors voilà, ça c'est un peu l'histoire qui m'a fait me pencher là-dessus, je me suis dit, il y a des choses, il y a autre chose, il y a un niveau au-dessus, il y a un niveau qui est beaucoup plus euh, profond, alors au-dessus, au-delà au de tout ça, mais qui est profond en nous, c'est la dimension de l'être, hein, vous l'avez compris, puisque notre mécanique occidentale elle est beaucoup dans le faire, euh, mais évidemment, il y a cette dimension de l'être, alors évidemment, j'ai... Moi aussi, c'est un sujet qui m'a beaucoup intéressé parce que la posture que je pouvais avoir dans l'être, savoir-être, savoir-faire, savoir-faire-faire, faire, hein, tous ces éléments-là, euh, moi j'étais je, je, bien consciente de tout ça quand j'étais à l'époque euh, responsable d'études, pilote de projet, je sentais que j'avais une très bonne euh, qualité dans mon être. Euh, les gens adoraient travailler dans mes projets, s'inclure dans mes projets, je travaillais de pour euh, des entreprises en, en interne. Et puis ensuite, je me suis mise à faire des formations, je, je suis sortie, je suis devenue prestataire de, de services je me suis mise à mon compte, et puis euh, j'ai commencé à développer euh, des formations, à hein, proposer des formations euh, pour des cabinets, etc. Donc, formation de management, la posture managériale, la posture assertive, tout ça, je formais les gens à intégrer cette dimension-là. Jusque-là, tout va bien. Et je me suis rendu compte que, quand il s'agissait de mettre en place mes propres projets à moi, pas ceux des autres, les miens. Il y avait une dimension qui s'inscrivait, qui était différente, et je sentais que quelque chose ne faisait pas. Alors évidemment, on travaille sur soi, les croyances, les mémoires, tous ces sujets-là. J'en ai fait en long, en large, en travers, constellation familiale, tout ça, puis il y avait quelque chose d'autre qui ne, qui ne prenait pas. Une dimension en moi. Je la sentais là, mais je n'y accédais pas. Je pense que ça vous parle aussi. Hein. C'est vraiment ces dimensions-là. Je me suis posé la question mais de quoi s'agit-il Et alors, évidemment, je me suis penchée sur ce sujet <rire> il y a deux, trois ans à peu près. Euh, plus, plus en profondeur et vous savez des fois vous plongez dedans vous baignez dedans mais vous ne voyez pas je ne sais pas si ça vous arrive mais en tout cas moi je sentais que j'étais en plein grande baignade dans l'océan, la, la grande marmite de l'être et je ne voyais pourtant pas encore devant mes yeux ce dont il s'agissait et puis la magie de la vie fait que quand vous demandez on vous donne et j'ai commencé à plonger, à, à m'immerger dans les livres de Jung hein, sur les archétypes et tout le sujet, le voyage du héros, tous ces sujets dont j'ai déjà parlé. Et j'ai commencé aussi à découvrir les mantras, les rituels, cette dimension invisible qui, qui contient quelque chose, qui contient quoi Et c'est là où je suis arrivée à toucher des énergies, des sensations d'énergie, des états d'énergie en moi, qui étaient nouveaux, qui me mettaient comme parfois dans une transe. et tout ça c'est difficilement nommable, parce qu'on ne le connaît pas forcément, on ne sait pas trop l'expliquer, euh, mais j'ai pas envie de faire compliqué, je sentais que ce n'était pas compliqué, il y avait quelque chose de très simple derrière tout ça, et chemin faisant, euh, à travers ces rituels, à travers ce, ce, ce processus d'immersion que j'ai pu faire, moi-même, avec ma propre manière d'intégrer bah, tout ce que j'avais appris à l'extérieur, euh, eh bien j'ai senti que quelque chose s'alignait par rapport à quelque chose que j'invoquais, que j'invitais en moi. Et quand j'utilise ces mots « inviter » et « invoquer », c'est pas rien. Donc voilà un peu la genèse. Euh, et puis des transformations se sont faites. Des transformations se sont faites, j ai, j ai, je l'ai constaté par des événements dans ma vie, qui font qu'il bah, y a des choses qui, bah, qui arrivent, qui se font, qui, qui fonctionnent. Hein, ça commence comme on dit « Ah, ça marche bien !» On se dit « Ça marche bien !» Et au-delà de ça, je me sentais surtout différente. C'est ça, moi, qui a été le plus marquant, c'est « Je suis la même et en même temps, je, je me sens différente. » C'est comme si j'avais investi une part de moi dans un champ, dans une dimension que je ne, que je ne me connaissais pas avoir vécu déjà. Pourtant, je la reconnaissais. Je reconnaissais cette dimension dans laquelle j'étais, c'est cette dimension que j'aimais voir chez certaines personnes qui m'inspiraient. Et évidemment, de là à me dire, est-ce que je suis inspirante J'en sais rien, mais il y a peut-être de cet ordre-là, qui sait. En tout cas, je sentais une dynamique se vivre en moi et surtout une place en moi à l'intérieur que j'ai prise. Et d'où, hein, finalement, cette compréhension des choses se sont fait jour et. J'ai capté des trucs et j'ai envie de vous les partager justement. Donc je ne vais pas m'étaler plus sur comment ça s'est suivi, comment ça s'est intégré. Ça, on s'en fiche un peu, mais toujours est-il qu'aujourd'hui, j'ai, je dirais, de, de, dans mon talent de conceptuel que je suis, parce que je suis plutôt une conceptuelle, ben j'ai modélisé, j'ai modélisé ce, qui, ce que j'ai traversé, ce que j'ai compris pour en faire quelque chose. Et aujourd'hui, Aujourd'hui, bon, vous le devinez, hein, c'est quelque chose que j'intègre dans mes accompagnements parce que je sens que c'est là que c'est prégnant, que c'est là que c'est important de, de faire émerger quelque chose, de rencontrer quelque chose qui est essentiel pour la suite de nos projets, pour la, notre réalisation propre, notre épanouissement, notre accomplissement. Et donc oui, ça passe par l'être. Je ne suis pas la seule à le dire, vous le savez, j'imagine. Et euh, pour moi, c'est venu toucher la notion d'énergie et la notion d'archétype. Donc j'en viens à ce sujet-là. Alors désolée si j'ai pris un petit peu de temps dans cette genèse, mais je voulais que vous compreniez un peu qu'il y a parfois des processus, c'est un peu comme la serendipité, ça arrive à nous, et c'est pas ce qu'on cherchait à faire. Et moi c'est arrivé à moi, et euh, Valérie qui est avec nous le sait, Valérie Ortega, puisque, ben, voilà, elle a partagé un peu l'intimité de cette éclosion euh, qui s'est faite, n'est-ce hein, pas Valérie <rire> Puisque évidemment on était aussi dans un processus euh, proche, euh, et... et euh, dans cette notion d'énergie et d'archétype, ce sont des concepts que j'avais. J'avais des compréhensions là-dessus. Mais ce n'est pas quelque chose que j'utilisais pour, pour le, le trans, me transformer et transcender ça. Et, et du coup, là, oui, ça s'est fait, ça se fait, ça continue. c'est jamais fini, hein, je vous rassure. Enfin, je vous rassure, je ne vous rassure pas, mais... Et, et donc, venons-en à ce sujet. Les énergies, les archétypes et l'énergie des archétypes. Et pourquoi je trouve ça magnifique et précieux. Euh, les énergies, qu'est-ce que c'est On parle d'énergie, l'énergie de quoi euh, La science, elle nous parle d'énergie, la science. La science, hein, quand on parle dans, avec le tout venant, la science nous va nous parler de l'énergie. Il y en a plusieurs, plusieurs types d'énergie. L'énergie mécanique, hein, il y a l'énergie électrique, il y a l'énergie... Euh, bah, euh, solaire, hein, thermique, voilà, l'énergie thermique, hein, qui chauffe, il y a l'énergie chimique, il y a l'énergie nucléaire, ça c'est les énergies dont la science nous parle. Qu'est-ce que c'est que la définition de l'énergie dans le dictionnaire euh, Ça nous dit que c'est quelque chose, c'est un corps ou quelqu'un, c'est un objet ou, ou, comme ils disent, une puissance physique de quelqu'un ou de quelque chose qui permet d'agir et de réagir, hein, qui, qui fournit un travail. Ça c'est la définition dans le dictionnaire. Et on se dit, bah, l'énergie, oui, c'est difficile à, à, à mettre en forme. Vous hein, voyez, comme ça, il y a une notion de... C'est quelque chose qui vient condenser bah, dans la matière, un acte. Hein. On est bien dans ce principe matériel, matérialiste de notre société. Et euh, même quand ça touche à l'humain, quand on parle de l'énergie, de vital, l'être humain, dans notre société, on va parler de réactions électriques hein. pardon du type énergie électrique c'est super simpliste hein, quand même hein. euh, moi j'ai trouvé ça un peu euh, limite évidemment euh, l'Orient nous amène euh, une autre définition de l'énergie et puis euh, avec Bouddha et avec euh, euh, la philosophie bouddhique euh, on découvre que euh, l'énergie l'énergie de l'être se se vit autrement se, se, se, elle a différentes formes, et là on va parler de formes, cette énergie de l'être, du vivant, euh, et euh, se, se, disons, se transpose à travers ce qu'on appelle des corps, hein, les, sept corps euh, hein, les sept corps énergétiques d'ailleurs, les sept corps énergétiques, lesquels sont-ils Alors le corps physique, hein, parce que le physique c'est aussi une énergie, on est constitué d'atomes et de molécules, hein, le corps il est constitué de, de, de 80% d'eau, d'atomes d'eau, hein, euh, de molécules d'eau, et puis de, de tas d'autres choses, des cellules qui sont elles-mêmes constituées de molécules, et ces molécules d'atomes. Donc, euh, il y a bien quelque chose au niveau du corps physique qui touche à l'énergie. C'est de là où la science mécanique parle de ben d'énergie électrique. Oui, mais euh, c'est pas que ça. Hein. Les les bouddhistes nous parlent de, euh, donc de ce corps physique, mais de ce corps éthérique ensuite. Donc le corps éthérique, c'est ce qui vient au-dessus euh, du, du corps physique, qui est donc invisible, on est donc dans le monde de l'invisible. Prise de note, oui, <rire> la matière, <rire> c'est joli comment tu l'écris, j'aime beaucoup. <rire> Et donc il y a ce corps éthérique, il y a, qui, qui, est, qui supporte les chakras, hein, c'est en lien, de toute façon vous l'avez compris, avec les chakras. On va avoir le corps ensuite, émotionnel, l'énergie des émotions, on l'appelle aussi le corps astral. Les, ce sont les énergies des émotions, les énergies des ressentis, des élans du cœur. Euh, les désirs aussi se trouvent, hein, viennent euh, se, se promener dans cette fréquence, dans ce niveau du corps euh, astral. Et puis on a le corps mental, on parle du corps mental, c'est le registre de nos pensées, le registre de nos, euh, de nos idées aussi, puis, vous voyez, c'est un peu plus subtil, mais c'est celui qui, qui englobe notre persona, c'est dans le corps mental euh, que se constitue euh, bah, toutes les formes, toute la densité euh, de, de nos croyances, de nos valeurs, euh, de ce que ce qui nous définit, ce, ce que la manière dont on se définit, hein, c'est-à-dire qu'on lui donne une densité, des fois qui qui est bien costaud, bien solide. Hein. <rire> Donc, ce corps mental, il a sa place aussi. Et puis, on a ensuite ce qu'on appelle le corps spirituel. Mais les Bouddhas, ils vont développer ça un peu, de manière un peu plus subtile. Moi, je vous le fais plus simple, en corps mental et corps spirituel. corps spirituel, c'est vraiment l'univers de l'âme, l'univers du divin. Après, je ne vais pas rentrer dans toutes les explications des types en fonction des religions, des philosophies, parce que chacun, il va de sa petite échelle, de son niveau de, de, voilà, de valeur, enfin de... De, de description, bon, on va faire simple, ce que je sais au niveau bouddhique tout simplement, je ne vais pas trop m'étaler sur ça, c'est qu'il y a, euh, alors j'ai pris une note quand même parce que je n'ai pas tout en tête, euh, je ne connais pas super bien les, les trucs bouddhiques, mais il y a euh, dans l'équivalence de ce que j'appelle moi le corps mental, ce qu'ils appellent le corps causal, hein, causal, la mémoire, euh, les, hein, le cause à effet causal, c'est le principe un peu de chaque, chaque pensée, chaque action euh, provoque quelque chose dans, dans le monde, hein, ça vient toucher à notre histoire karmique, et on est dans le corps causal, dans la mémoire aussi lointaine, parce qu'à ce niveau-là, on n'est pas que dans le présent et cette incarnation, on est dans les autres incarnations. Donc, euh, il y a une subtilité quand même entre ce que je vais dire en, en corps mental et en corps causal par rapport à cette comparaison là euh, L'aspect bouddhique va plus loin, il englobe dans le corps causal les mémoires anciennes, évidemment transgénérationnelles, etc. Euh, on a ensuite pour le corps bouddhique qui est euh, celui qui est en lien avec la connaissance, les grands savoirs universels, l'accès au domaine des bibliothèque akashique etc moi je dirais que c'est aussi là où se trouve l'univers de l'inconscient collectif dont Jung nous parle hein. et ça va nous intéresser dans ce qui vient là hein, parce que c'est dans cette euh, dans cette dimension là que, que, que l'on vient toucher euh, le symbolisme les mythes euh, les, les grandes figures euh, mythologiques euh, et mystiques hein. donc pour moi c'est un peu dans ce qui s'appelle le corps boutique. et puis on a chez les bouddhiques le corps attique euh, qui, qui est la conscience cosmique, le grand tout alors on pourrait être dans le divin hein, dans le, le, le champ spirituel de l'un voilà, euh, voilà. c'est un petit peu comme ça si on peut le décrire ça peut vous aider un peu à comprendre ces énergies là qui sont diffuses mais vous savez euh, quand je définis ça ça c'est par rapport à nous, à l'individu dans ces différents corps et n'empêche qu'on se pose la question de savoir « oui d'accord, mais quand je suis dans une énergie, je suis où <rire> Je vais chercher quoi Il se passe quoi ?» Parce que c'est exactement ce que je me suis posé comme question. D'accord. Et puis je me suis dit « ah, ok, je, je, si je veux faire ma formation et dans, que ça fonctionne bien, que la relation avec les participants, les stagiaires se passe bien, j'ai besoin de me sentir dans un certain état d'esprit. » Alors quand je suis dans cet état d'esprit, je suis dans mon corps mental, je vais puiser une énergie qui vient de mon corps mental, voyez Donc c'est important de comprendre dans quel espace je vais, alors peut-être qu'on le fait sans le savoir, mais si on le sait, c'est intéressant de sentir d'où ça vient, est-ce que c'est proche de moi ou est-ce que ça s'étend et ça se diffuse bien mieux Vous comprenez qu'à partir du moment où je m'éloigne de mon corps physique, je vais avoir accès à... Hein, je vais être en souplesse de connexion, on peut le dire comme ça, ou de conscience de ces différentes strates. Alors, c'est une manière de le présenter et dire que je m'éloigne, hein, parce que tout est en nous. Hein. Mais c'est une façon de dire que ça a une force de vibration plus forte. Voilà, je le dirai comme ça. Et je vous invite à me partager vos impressions là-dessus. J'aimerais bien que vous sentiez là, tout de suite, hein, quelle est cette dimension, cette énergie avec laquelle vous vous sentez le plus familier euh, Est-ce que c'est par rapport au corps des émotions hein? Est-ce que c'est par rapport au corps euh, mental, votre personnalité, votre savoir Est-ce que c'est au niveau du corps physique hein? ce que je sens mes, mes sens présents euh, Je suis en contact avec la terre, vous voyez Il y a… Il y a voilà, on n'est pas tous sensibles, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas sensible aux autres, ça veut dire qu'on a une porte d'entrée, si on définissait par des portes, on a une porte d'entrée plus facile par un type d'énergie, d'accord Moi c'est plutôt mental, j'étais beaucoup plus dans le mental et, euh, et dans l'astral, je vais vous expliquer pourquoi, dans le mental c'est les pensées, les idées, en bonne mercurienne, bah oui, moi aussi, c'est ça, je suis une bonne mercurienne, Valérie, j'ai et toi, voilà, vierge, les mercuriennes se retrouvent. Euh, et, et dans cette dimension euh, mentale, euh, où je capte les idées, où il y a besoin de rationaliser, il y a besoin de conceptualiser aussi, Ce sont deux champs, hein, euh, analyse hein, euh, euh, analyse et réflexion, c'est on va dire ce qu'on appelle le cerveau gauche, et conceptuel, c'est le cerveau droit. Conceptuel, les formes, les idées, les, les interactions, le relationnel, le systémique, c'est le cerveau droit. Donc moi je suis bien dans ces deux champs-là, mais du mental, plutôt que de, le, que de la matière et du faire, même si je fais, hein, bon. euh, évidemment. Mais c'est ma porte d'entrée plus facile. Voilà. Alors qu'est-ce que ça veut dire quand on a une porte d'entrée qui est plus facile qu'une autre ça veut dire que c'est là qu'on va aller systématiquement. On va toujours au plus facile, au plus aisé. Et quand on a besoin de développer quelque chose, parce que ça nous est utile de le compléter, comme d'aller d'ailleurs sur, sur le champ, euh, peut-être sur le, le champ plus spirituel, il y en a qui sont très faciles, on très à l'aise dans le champ spirituel, mais ils sont plus loin de l'énergie physique des choses. Vous hein. euh, voyez que ça a son importance de comprendre tout ça. Euh, donc je vous invite à sentir quel est votre champ énergétique d'accès de, de, là où vous sentez que vous entrez plus facilement dès qu'il s'agit d'être en conscience avec vous euh, en réflexion ou en action en, euh, à vivre la vie à vivre la vie est-ce que ça rentre davantage sur l'aspect psychique des choses intellectuelles mentales ou physiques faire faire ou faire faire hein, concrétiser, organiser où est-ce qu'il y a plus l'immatériel de la spiritualité, euh, la connexion au sens des choses, euh, au sensitif euh, Voilà, là c'est déjà des choses qui sont intéressantes, c'est comment vous êtes, comment vous vous positionnez naturellement. Euh, mais on est tous, un peu partout, avec une présence, une conscience de cela plus ou moins forte. Et c'est ça qui se tend, c'est ça qui est important de développer. Et euh, je me suis dit, oui, mais comment, comment comment y aller Comment aller chercher Comment comprendre un peu cette, cette roue, cette dimension, cet éventail d'éléments qui se présentent devant moi Parce que je comprends bien qu'il y a des choses, j'ai beau les dire, j'ai l'impression de ne pas être entendue. Hein j'ai beau venir, être visible, j'ai l'impression qu'on ne me voit pas. Hein C'est ça que je vivais à un moment donné. Et je faisais pourtant, hein. on dit oui mais il faut, faut que tu sois souvent présente, tous les jours, bah, oui j'avais beau mais non rien. Et j'ai compris qu'il y avait quelque chose qui, était, qui venait de l'intérieur et donc c'est cette énergie que besoin de, dans laquelle j'avais besoin d'entrer, c'est-à-dire j'avais besoin de m'imbiber. Je vais le dire comme ça parce que c'est difficile de mettre les mots, j'avais besoin de m'imbiber, de laisser cette énergie euh, me pénétrer, être en moi <rire> voilà sans entrer dans d'autres métaphores mais il y, y avait vraiment cette dimension j'habite je, je, cet espace d'énergie particulier hein. c'est non seulement je l'habite mais il, il m'habite aussi hein. y a vraiment ces, on fusionne ensemble on fusionne euh, et ça c'est très c'est subtil il y a des gens qui vont être plus à l'aise pour sentir ça que d'autres moi, ça a été plus long parce que évidemment, étant plus mental, c'était plus difficile. Évidemment, euh, chacun va avoir sa sensibilité. Mais n'empêche que j'ai compris que c'était d'intégrer cette énergie alors, de laquelle on va en parler, d'intégrer cette énergie, une énergie particulière pour m'aider à rayonner, à diffuser. Quand je vous parlais des différentes énergies dont la science parle, mécaniques, euh, thermiques, etc., ce qui les réunit, c'est le rayonnement de l'énergie qui diffuse quelque chose, l'énergie, l'énergie est quelque chose d'abstrait, dans le concept, et quelque chose de diffus, s'il ne prend pas forme. Et quand on dit diffus, c'est un peu comme quelque chose qui serait énergie, comme, comme un feu, comme voyez, un incendie, il est diffus, il se propage, il n'est pas contenu, et donc il n'y a pas de canalisation. Euh, les énergies pour qu'elles soient efficaces, elles ont besoin d'être canalisées, de rencontrer un espace qui les contient, qui permet d'en de, de, ex, extraire, ou d'en faire euh, émaner la substance moelle. Et je, je vous parle de ça parce que ces énergies dont on parle, moi pendant une période de ma vie je croyais qu'on parlait d'un de, état d'esprit j'arrivais à un groupe de formation, je me mettais dans un état d'esprit, mais ça marche, c'est bien l'état d'esprit, vient toucher, vient, vient servir d'énergie, mais ce n'est pas suffisant à comprendre pour moi. Se mettre dans un état d'esprit, ça va au-delà pour moi de ça. C'est-à-dire que je vais aller puiser dans ma bibliothèque intérieure d'état d'esprit, d'un état d'être, état d'esprit et état d'être, vous voyez que l'état d'être est plus large que l'état d'esprit. Un état d'esprit, il est il est plus impermanent que l'état d'être. L'état d'esprit, il est temporaire, il est dans une condition, une situation. L'état d'être, il est beaucoup plus large, beaucoup plus posé. Et c'est de ça euh, que j'ai envie de vous parler plus précisément parce que ce n'était pas tout à fait la même chose qu'un état d'esprit. Cet état d'être, même si ben, on n'est pas constamment dans le même état, hein, le même mood, c'est important de le sentir. Dans quel état d'esprit est-ce que je suis quand je viens communiquer quelque chose Dans quel état d'esprit je suis quand je fais, je crée quelque chose Parce que avoir une intention, comme je vous l'ai dit au tout début, avoir une intention, c'est une chose, et euh, sentir que l'on vibre sur un certain niveau, c'est autre chose. Et euh, c'est pour ça que je vous ai parlé des différents corps parce que cette vibration elle va pouvoir euh, être aidée par notre énergie, ce qui, ce qui vibre, ce qui rayonne de nous, ce qui émane de nous et ce qui émane, ce qui vibre en nous c'est une énergie particulière à certains moments de notre vie mais même à certains moments de la journée, ce n'est pas toujours la même, quand on dit énergie basse, énergie haute, ben les énergéticiens savent très bien de quoi je parle, je ne suis pas assez spécialiste pour en parler, mais toujours est-il que pour moi ça vient de quelque chose, d'un espace qui est plus profond en nous, plus profond dans notre mémoire archaïque, euh, qui vient toucher au symbole. Alors ça vient rejoindre ce que je vous disais sur ces mémoires, c'est ces l'inconscient collectif qui connaît, qui connaît exactement, toutes ces énergies qui sont en nous. Comme je vous, dis, je vous ai dit tout à l'heure, si, si j'invoque si et j'invite en moi une énergie euh, que, dont je n'arrive pas à définir les contours, euh, c'est très inconscient, c'est pas très mental tout ça, hein, c'est très sensitif, hein. je, je risque bah, de prendre une énergie qui est très diffuse, qui va partir dans tous les sens, qui n'est pas suffisamment posée, suffisamment claire, suffisamment euh, condensé, voyez Et euh, je me suis rendu compte qu'en réalité, tout était déjà là, puisqu'on avait depuis la nuit des temps euh, le très le très très bon outil, le très très bon moyen pour prendre une énergie particulière. Et c'est pas que des émotions, hein euh, quand on parle de valeur aussi, le courage, hein, incarner le courage, incarner euh, la bonté, incarner tout, tout, toutes, toutes ces notions-là, tous ces aspects-là, c'est intéressant et c'est pertinent, absolument, mais je trouvais que ça n'avait pas suffisamment de, de, je dirais de puissance et de forme que de dire je vais incarner le courage, oui, mais enfin, comment j'incarne le courage dans cette situation, comment j'incarne telle ou telle valeur Et en fait, pour moi, ça, ce qui aide ce cheminement-là, c'est justement de repérer, d'identifier les formes qui nous permettent d'intégrer ça. Et ces formes, ce sont des formes archétypales. Euh, on le sait, pour, dans certaines cultures, c'est très facile de vivre avec ce type de principe-là. C'est moins vrai chez nous en, en Occident. Et euh, pourtant, pourtant on a dans notre champ euh, de l'inconscient collectif toutes les formes archétypales, comme n'importe quelle autre culture, parce que c'est le propre de l'humanité. Euh, le, le célèbre sociologue Noah Harari, il en parle, il dit le propre de l'homme, c'est d'être dans cette capacité de mythifier, hein, d'être en connexion avec les mythes, de créer des mythes, hein, nous, nos euh, représentations et nos mémoires se vivent à travers les mythes hein, qui condensent l'histoire mémoriale hein, de l'humanité et on a accès à ça, c'est le fameux chant l'inconscient collectif, ou les mémoires akashiques euh, pour d'autres euh, cultures. Et euh, dans ce champ-là se trouvent toutes les formes archétypales. Qu'est-ce que c'est qu'un archétype Un archétype, hein <rire> euh, c'est justement c'est une forme, c'est une figure, c'est un... c'est vous savez, on a des formes typiques, hein, des types, des types de personnalités, des profils, comme Jung le disait, parce qu'il a beaucoup élaboré ce principe des profils de personnalité, c'est à la base, ses travaux à lui, plus ensuite les travaux de, de Paul Ekman, sont à la base des profils de personnalité que l'on trouve dans tous les univers des directions des ressources humaines et le développement personnel aujourd'hui. Hein. Mais Jung a, nous a parlé des archétypes. Euh, on peut définir des grandes familles d'archétypes, Hein, les grandes familles d'archétypes dans l'être, c'est euh, la mère, il hein, euh, y a le, le père, évidemment, sont des formes archétypales, mais euh, elles sont trop, je dirais, trop profanes, trop, trop près de notre réalité, trop définies, d'accord euh, Et oui, ben je vois que vous arrivez, mais ben vous arrivez quand il faut, il n'y a pas de souci, vous reprendrez en replay euh, s'il y a besoin de rattraper des, des éléments. Et donc, ces archétypes-là, dans tout le déroulé de notre humanité euh, se retrouve systématiquement parce qu'ils ont été, euh, dans la mémoire inconsciente, cristallisés à travers une forme. Une forme qui va se retrouver dans différentes cultures. Si on prend par exemple euh, l'archétype du chevalier, hein, du défenseur, du, du protecteur, on va retrouver cet archétype chez... Euh, dans différentes cultures, la culture danoise avec comme il s'appelle Wilfried, je crois, on va retrouver aussi dans le cycle arthurien euh, Arthur, le chevalier de la table ronde. On retrouve ces archétypes dans plein de cultures, euh, mais on retrouve aussi ce, ce chevalier qui est le guerrier, hein, qui est le, le protecteur, le défenseur dans d'autres cultures. Vous voyez que Bon, ben, ça, ça se retrouve, c'est pas tout à fait la même forme, hein, on va pas le dessiner, l'habiller de la même manière, mais il condense, il contient l'énergie, l'énergie euh, du, du feu, du guerrier. Et il va prendre aussi d'autres éléments, il va condenser d'autres éléments. Et euh, c'est ça qui est intéressant de regarder, c'est qu'intégrer une énergie en soi, quand on se dit, bah oui, il faut... Il faut être dans une certaine énergie quand tu vas faire ça, quand tu vas prendre la parole, quand tu vas créer ce projet, quand tu vas partir à tel endroit, etc. Mais laquelle Et c'est vrai qu'on a tendance à se dire, bon bah, on parle du mindset, hein, bah, oh, il faut que je sois positif, mais ce n'est pas de l'énergie être positif. Ce n'est pas de l'énergie d'avoir euh, euh, l'esprit ouvert. Ce n'est pas de l'énergie ça. Ça, ça c'est une façon de recevoir, de dans la réceptivité par rapport à la vie et c'est un état donc de, de relation avec le monde. Et ce n'est pas l'énergie qui euh, transparaît de vous, qui se diffuse, qui émane, qui fait que ça vibre dans tous vos corps, hein, le corps physique, le corps astral, éthérique, le corps astral, etc. etc. C est, c est, ça ne va pas forcément se diffuser ça, ça va se percevoir par quelqu'un, il va dire oh, « je sens, elle est positive quand elle parle »,« ah oui, je sens, il a l'air pressé »,« ah, il a l'air hein. euh, ah, tendue quand il parle », ça c'est toutes les perceptions que nos sens, que notre hypersensibilité, quand on est hypersensible, permet d'attraper tout de suite. C'est ce que, aussi dans le physique, on va capter, même au, au niveau de la voix, quand on est euh, ben, dans cette capacité de... de, de de choper, comme on dit, les, les micro-gestes. Hein. Euh, mais ce n'est pas, pas de cela dont je parle, c'est sur l'autre plan. Un plan qui est si vaste et si puissant que vous n'avez même pas besoin d'être en contact avec la personne pour que, de manière quantique, invisible, intemporelle, elle vous capte et elle vienne à vous. Et quand je dis ça, évidemment, je parle du champ quantique, je parle de choses qui, effectivement, ne... Ne se prouve pas dans la science, mais on s'en fout, on n'est pas là pour ça, on est là pour comprendre euh, comment on va intégrer une énergie qui va nous permettre d'aller au-delà du contact, parce que le contact, avant qu'il arrive, j'ai en face de moi un public, il va capter tout ce que je vous ai dit qui est sur le plan beaucoup plus matériel des choses, observable, sensitif mais sur un autre champ, un champ plus invisible, avant même que l'événement se produise, avant même que la rencontre avec la personne se fasse, que je l'ai en face de moi, au téléphone, peu importe, avant même cela, c'est ce champ d'énergie, ce, ce champ de diffusion de mon être, de, de sa présence dans le monde vibratoire, de, de sa qualité vibratoire. Qualité, ça ne veut pas dire qu'il y a des bons et des mauvais. Qualité, c'est je le qualifie, hein, tout simplement. Euh, et sa qualité vibratoire va rencontrer hein, comme des aimants c'est pour ça qu'on parle de magnétisme pour certaines personnes comme des aimants va rencontrer dans un futur proche ou lointain la, va provoquer la rencontre la coïncidence ça coïncide à un moment donné dans le temps Ah oh, quelle coïncidence je suis tombée sur cette personne je ne la connaissais pas il y a une attirance vibratoire, il y a un cheminement de l'invisible qui se fait. Moi, je prends ça profondément parce que c'est comme ça que je vis les choses et que je ressens les choses, tout simplement. Après, vous pouvez donner les explications que vous voulez sur, ce, sur cet aspect-là des choses. Hein. Allez jusqu'où vous voulez aller et prenez ce que vous avez envie de prendre. Et toujours est-il que je me suis rendu compte que c'était d'investir une dimension énergétique archétypale qui me permettait de transformer, me transformer moi, alors, quand je dis « transformer », attention, je mets des guillemets, on n'est pas autre chose que ce qu'on est, on a déjà tout en soi. C'est juste, c'est comme un habit dans votre placard, vous y allez, vous dites « tiens, je m'habille en princesse aujourd'hui <rire> », c'est tout. <rire> Alors, il faut faire simple, hein. vraiment, on ne va pas se compliquer. Et, et vraiment, la, la métaphore, l'analogie que je fais avec le placard et les habits, c'est sur le champ énergétique, C'est pas sur le champ de, du, du, du jeu de rôle, de, du personnage que je prends, c'est une autre dimension. Je, je précise ça parce que ne confondez pas. Euh, allez, je vais, me, je, je vais prendre la posture comme si, comme on le fait en coaching, comme si, voilà, pour, pour être un bon orateur. Il va y avoir l'habit, l'habit physique, dans le vrai sens du terme. Il va y avoir comment je m'habille, hein, en termes d'état de, d'esprit, mindset. Hein, euh, comment je me comporte pour incarner ce personnage mais il y a aussi l'habit intérieur, vibratoire, qui est l'archétype, ou les archétypes, que je vais intégrer en moi, que je vais développer en moi, que je vais laisser diffuser en moi, et qui euh, agissent bien avant, bien avant l'événement, vous voyez Bien avant l'événement. On est sur un champ plus vaste, qui est beaucoup plus en dehors du temps, puisque, puisque le quantique n'est pas dans la notion du temps. Hein m'habiller en guérisseuse en ce moment, magnifique, voilà Valérie, Voilà, je, je, je, je, me, je me vis en guérisseuse en ce moment, j'habite l'espace de la guérisseuse, c'est presque, quand je vous disais il y a une forme de fusion, c'est parce que c'est presque, c'est comme si on invoquait la guérisseuse archétypale, et vous allez pouvoir choisir la guérisseuse de votre culture, de votre histoire, quelle qu'elle soit, Hein, celtique, si vous êtes d'Europe, euh, euh, orientale, bouddhique, euh, africaine, peu importe, peu importe l'archétype, mais euh, bon, plus on est proche de sa culture, moi je trouve que plus au niveau de nos mémoires, de nos ancêtres, il y a quelque chose qui va, qui va être plus facile. Et ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas invoquer une autre dimension. Moi quand j'ai fait certains types de soins, j'ai vu venir à moi Isis, et, et, et c'était impressionnant, j'ai vu venir à moi des figures, j'appelle ça des figures, mais des archétypes, des dieux, des déesses, hein. ils représentent ces archétypes, les dieux, les déesses euh, mythologiques, euh, des mythes, euh, qui étaient euh, Kali, qui étaient Tara, Tara blanche, Tara verte, je ne les connaissais pas, hein, je voyais des formes, je ne savais pas du tout ce que c'était, il a fallu que j'aille regarder dans le panthéon des dieux, parce que je disais, oh, ça a l'air euh, tibétain. enfin... Voilà, hindou, voilà, je me suis dit ça. Et je suis allée regarder parce qu'il n'y a que Ganesh avec sa tombe d'éléphant que je connaissais. Le reste, pff, rien. Et, euh, et là, j'ai compris. Ah, c'est ta Et je ne savais pas. J'ai compris le message, j'ai compris l'énergie qu'elle portait, qu'elle qu venait inscrire en moi, que j'absorbais je, que je, que aussi. Vous voyez, c'est cette notion-là. Et j'ai trouvé ça magnifique parce que je me suis sentie vibrer autrement. Je me suis sentie être autrement et en même temps être moi-même. C'est ça aussi qui est particulier, c'est qu'on est, est soi-même, de toute façon, parce que euh, on est multiple, d'une certaine façon, mais en, ter en termes de corps incarné, juste on, on prend une densité, une forme, qui ne va, qui va pas tout contenir, ne peut pas tout contenir, mais on peut y accéder. Et, et donc c'est mutable, c'est en mouvement, rien n'est figé, et plus, je trouve, plus on est conscience de ça, plus on se laisse habiter. voyez On se laisse habiter par la vie, on se laisse habiter par les énergies. Ça se fait en contrôle bien entendu. Euh, C'est important aussi d'avoir des bases ancrées pour ne pas partir en tous les sens hein, et pas laisser venir des choses qui n'ont pas à y être. Ça aussi. Hein, donc, euh, je ne nie pas qu'il y a un travail de protection et de maîtrise. C'est-à-dire qu'il faut être maître de soi. Il y a Réellement c'est ce que je décide, on est complètement dans notre pouvoir. Quand on, on se laisse habiter par un archétype, quand on se laisse imprégner, C'est pas par l'archétype dans son entier, hein, je vous rassure, ce n'est pas possible, mais dans sa substance énergétique. Et comme je vous le disais, les énergies ont besoin de forme pour être maîtrisées, pour se condenser, c'est comme un foyer de feu. Il est dans un foyer, et quand il est chez nous et en nous, il est dans le foyer intérieur. Vous voyez Et cette, cette notion, elle est super importante. Est, on est dans l'intime de soi. Ça n'a pas besoin d'être décrit, ça a juste besoin d'être. C'est pour ça que j'ai des fois un petit peu de mal à en parler, à l'expliquer, je, je, c'est ma un peu ma première ici de, de vouloir vraiment partager ce que j'ai compris ce que j'ai senti capté modéliser un petit peu euh, et alors comment on fait comment on fait vous me dites euh, on construit un rituel on on prend conscience déjà on prend conscience de ce qui ne nous habite pas de ce qui a besoin de nous habiter euh, et on va le relier un projet, un projet parce que c'est un projet une temporalité dans notre vie quand je dis projet, c'est un projet peut-être de mariage un projet de vie commune, un projet euh, professionnel bien entendu, mais un projet de vie quel type de vie on a envie de vivre, hein, ça peut être très vaste mais on est, c'est dans quel champ comment je veux me vivre si je vis cela et donc comment je veux me vivre si je vis cela, inclut qui je dois être pour vivre cela Et quand on entend qui je dois être, ce n'est pas juste mon savoir, ma compétence, mes valeurs, mon comportement, mon identité. Super, euh, merci Robert Dill, c'est les niveaux logiques, on a tout. C'est aussi quelle énergie m'habite. Dans quelle énergie je suis, je vibre. C'est pas je quand je suis, c'est je vibre aussi. Hein. Dans quelle énergie je vibre quand je vis ce que je veux vivre, quand je suis déjà dans l'idée d'incarner ce, ce que je veux vivre, ce que je veux amener à moi. Ça c'est comme si le temps, on n'allait pas, on n'avançait pas, c'est comme si ça venait à nous, comme ce futur qui vient à nous. C'est un petit peu comme ça. Et donc, évidemment, il y a un petit processus à mettre en œuvre. Évidemment, il y a des choses intéressantes, pertinentes, qui, qui, voilà, qui, qui ont besoin d'être posées, comprises, pour y accéder, pour ensuite mettre quelque chose qui va permettre d'intégrer, et donc de vibrer, de manifester. Et entre notre intention et la manifestation, je dirais qu'il y a un petit processus. Parce que, parce que des fois, on ne voit pas. Des fois, on n'accède pas, on ne capte pas. Et c'est la prise de conscience, c'est l'acceptation aussi de ce qui vient à nous. Parce que je me rends compte que parfois viennent à nous des signes et on les, ne on les prend pas comme tels. On mentalise beaucoup trop, on mentalise beaucoup trop. Et je me suis rendu compte que quand j'arrêtais de mentaliser, je vous donne un exemple, je tirais une carte et cette carte me donnait un élément de l'énergie que j'avais besoin d'intégrer. Et ça ne me parlait pas, je la refusais alors qu'elle est venue à moi, le hasard me l'a amenée à moi et si j'accepte d'entrer dans ce champ invisible quantique, énergétique, on l'appelle hein, euh, comme on veut si j'accepte d'intégrer ça je dois intégrer les signes, je dois accepter ce qui vient à moi aussi, par le biais du hasard par le biais de l'extérieur, pour l'explorer, l'expérimenter si c'est pas ok, je vais changer, mais je reste maître de moi mais comprenez une chose, c'est que si je dis oui à, à un champ quand il a une énergie, si je dis oui à ça, je dois dire oui à ce qui vient pour me le proposer, me le faire vivre. Mais je ne dis pas oui sans être maître de moi. Ce n'est pas oui et je laisse venir et entrer dans la marmite tout ce qu'il veut. C'est oui, je sens, ça m'aide, ça ne m'aide pas, je, je l'enlève. Je, je, je, quand je dis oui librement, plus je dis oui librement, plus je suis capable de dire non quand je veux. Si je ne sais pas dire non, c'est parce que je ne sais pas dire oui librement. Ça c'est une autre, une autre chose, mais ça fait partie pour moi des éléments à comprendre comment je vais intégrer ce qui vient à moi pour pouvoir l'expérimenter, sentir que c'est exactement ce que j'attendais de ressentir, de laisser vibrer en moi, de laisser venir à moi pour que je ma conscience s'éveille, pour des prises de conscience. Hein, tout simplement. Oui, parce qu'on s'attache à une forme et on ne voit pas le cadeau qui a été livré. Mais oui, euh, parfois, parfois ce qui vient à nous, ne... ouais, oui, oui, c'est ça, tu viens de le dire, je ne vais pas étayer là-dessus, hein. on s'attache à la forme, on a une représentation mentale, par exemple de l'énergie, du... du... Allez, je vais chercher un truc qui va correspondre à ce qu'on aime, ce qu'on recherche, du courage, prenons ça. Qu'est-ce qui, quel est l'archétype pour vous du courage le courage va se manifester à travers quel type de profil, quel type de, de dieu, de déesse, de héros représente pour vous le courage. Chacun va avoir son idée, son image, sa représentation. Mais inconsciemment, inconsciemment, au plus profond de nous, on a tous les mêmes archétypes. C'est ça que je veux dire, c'est que oui, le guerrier, le guerrier, voilà, derrière, celui qui représente le courage, il y a un archétype. Par exemple, je veux dire, oh, euh, euh, Vincent Lindeau, qui a parlé l'autre jour à la télé, représente la, le courage. Donc, je vais prendre Vincent Lindeau. Mais Vincent Lindeau, ce n'est pas un archétype. D'accord C'est une figure. Et, mais par contre, ce qu'il a habité, quand il a eu les couilles, on le dit, de dire ce qu'il a dit sur, son plateau, sur ce plateau télé, pour moi, il était habité de l'archétype du guerrier je suis d'accord, Mars, Mars, le dieu Mars qui vient, qui vient, on n'a pas appelé nos planètes <rire> depuis, depuis qu'on les a découvertes par des noms, euh, par hasard et pas de hasard, les archétypes savent se manifester ils sont l'essence même de ce que nous sommes mais ils le sont de manière condensée, puissante et, et infiniment grande pour nous le petit humain que nous sommes <rire> et la petite conscience que nous sommes euh, Jung disait que si on, si on appréhendait un archétype dans ce qu'il est réellement on deviendrait fou, on ne peut pas on ne peut pas et il se posait la question d'ailleurs si les, les, les, les schizophrènes voilà, n'étaient pas dans cette accessibilité euh, voilà, qui est difficile à contenir en fait alors ouais moi, je vous ai parlé de tout ça parce que ça me passionne, je, si ça me passionne c'est parce que je l'ai traversé, que je continue de le faire, et je continue de travailler beaucoup avec ça, avec les énergies, euh, à faire grandir en moi une certaine dimension, une certaine énergie, qui, qui, qui est dans ces, dans ces balbutiements, mais que plus je le fais, plus je l'expérimente, plus je mesure à quel point c'est vibrant, vivant, et ça provoque des choses, c'est-à-dire que ça aide mes intentions, quand on dit le pouvoir de l'intention, le pouvoir de l'intention, c'est une chose. Être porté par une énergie, c'est autre chose. C'est complémentaire. J'ai une intention, mais si je n'ai pas le socle énergétique vibratoire pour l'emmener au niveau de, de sa dimension matérielle, pour l'emmener sur la matière, euh, c'est une intention qui va se déliter, voyez, qui ne va pas être assez puissante. Il y a besoin de puissance derrière. Et c'est d'incarner une énergie qui est porteuse, porteuse de notre intention, qui est porteuse de notre projet. Et on, on le sépare trop, alors qu'en réalité, tout est lié, tout est relié. Mon énergie va être telle, notre énergie peut être telle, que dès qu'on a une idée, ça se met en place super facilement. Pourquoi est-ce qu'il y a des personnes Parce que ça, ça a été la, la grande question euh, qui m'a intriguée. Pourquoi est-ce qu'il y a des personnes sur Terre où tout leur réussit, c'est son la réussite. Ils ont des idées de malades. Tout ça se passe bien. Pas, enfin, C'est parce que ils n'ont pas que les idées. Ils n'ont pas que les copains ou les moyens ou l'argent, l'environnement. Ils, ils ont en eux une, une puissance archétypale très forte en fait. Prenez d'Ali. Prenez les grands inventeurs, des, des gens qui ont fait des grandes choses. Il euh, y a une énergie qui les. A, ils sont habités. On dit ils sont habités. Voyez. Mais oui, ils sont habités. Mais moi aussi j'ai envie d'être habitée par moi, par ce qui me ressemble, par ce qui vient se euh, euh, ce, ce goûter de manière évidente en moi. Et euh, moi j'ai tendance à dire c'est là, mais on ne le laisse pas être là. Parce que conditionnement, étouffement, empêchement, euh, inhibition, etc., etc., qui fait que bah, tous nos potentiels d'énergie, toutes ces énergies qui ont potentiellement eu pu se développer, euh, s'expérimenter, eh bien, n'ont pas pu le faire. Mais il n'est jamais trop tard, comme je dis. Donc, moi, c'est ce que j'ai choisi aujourd'hui, de mettre en place comme accompagnement, parce que j'ai chopé des trucs, on va le dire comme ça. J'ai compris certaines choses, je les vis pour moi, et oui, j'ai vraiment envie de, de, bah, de faire profiter ce que j'ai capté en fait. Tout simplement, je vais te lire après. Et euh, c'est pour ça que j'ai créé très très spontanément, il y a à peu près trois semaines, un mois, je ne sais plus, c'est venu mais de manière fulgurante. J'ai créé trois Waves, un accompagnement sur trois heures, très très proche, intensif, immersif, rien que sur le travail de l'énergie à identifier quelle est l'énergie que j'ai besoin d'intégrer pour porter mon projet, là, dans l'immédiat. Et j'ai créé ensuite, je me suis dit, oui, mais trois séances, ça nous permet quelque chose. Et donc, quand j'ai fait la première, euh, la première accompagnement, c'est du one-to-one. -one, hein. Je me suis rendu compte qu'il manquait une autre dimension. C'est comment l'intégrer pour le faire vibrer. Et j'ai créé croissance. Voilà, j'ai créé croissance. Donc, forcément, euh, euh, bah oui, c'est venu. Donc, euh, les premières personnes qui ont pris, euh, je l'ai lancé comme ça, avec un tarif euh, ultra, ultra... Euh, accessible, et comme c'est du one-to-one, je n'ai pas pu forcément euh, euh, prendre beaucoup de gens parce qu'il faut que je calme mes rendez-vous dans, dans mon timing de la rentrée qui était déjà bien chargé. Et donc, j'ai pris que quelques places et, mais j'ai passé au tarif réduit qui n'est pas le tarif final pour continuer à promouvoir C est, c est, cette formule que je trouve merveilleuse, j'adore, j'adore, je m'éclate là-dedans, vous n'imaginez même pas combien et donc celles qui ont pris les, les formules ultra euh, privilégiées c'est mes anciennes clientes qui ont tout de suite senti le pif de se dire « Oh là là, ça, ça va être fabuleux !» Et on, on s'éclate, on est en train de vivre encore, je suis en train de finir ces accompagnements-là, parce que c'est 3 heures pour 3 waves, 3 séances, et c'est 4 euh, séances d'1h30 pour croissance séances. Et, et ben il reste des places, hein, je vous le dis, parce que si vous me demandez « Oui, mais comment on travaille là-dessus euh, bah, » J'ai un, un, un modèle qui, qui, qui permet de travailler là-dessus. Mais bon, ça c'est l'aspect un peu plus euh, « comment, comment on peut continuer ensemble ?» Voilà, je vous en parle quand même, parce que ça fait partie euh, de ce que j'aime partager, c'est la formule magique. Oui Valérie, <rire> j'attendrai ton témoignage, <rire> avec grand, grand plaisir. Mais, euh, vraiment, j'adore, j'adore, j'adore euh, l'idée d'avoir créé ça, parce que je suis mais persuadée que je il y a vraiment un, quelque chose de précieux à comprendre, comment, comment identifier l'énergie du moment où par rapport à un projet, hein, parce que ça peut évoluer dans, dans deux mois, dans trois mois, dans six mois, dans deux ans, dans dix ans, je ne sais pas, ça dépend des temporalités des projets, euh, c'est une autre énergie, hein, ça bouge, c'est fluctuant, il n'y a rien définitif, hein, mais c'est toujours en expansion en nous, parce qu'une fois que c'est intégré une fois, c'est intégré. Hein. Euh, c'est adorable, merci. <rire> et, et réellement, je vous invite à vous poser cette question, si, si, si vous êtes difficilement familiarisé avec cette notion d'énergie. Commencez simplement avec ces champs, ces champs, euh, les corps. Hein. Quand je parle des champs, les, les corps, le corps physique, le corps euh, éthérique, le corps astral, euh, etc., etc. Commencez à apprendre à sentir ça. Commencez à travailler à travers vos chakras. Ça, pour moi, c'est déjà une belle porte d'entrée. <rire> si vous étiez foncé, Divine. Merci, merci beaucoup. Euh, ouais, c'est une expérience fabuleuse. Euh, Moi-même, chaque séance avec chacune, est, euh, je, je sens quelque chose de merveilleux qui, qui me traverse aussi. Et euh, je suis persuadée, persuadée, totalement persuadée, que j'ai touché là un sujet précieux. Et euh, qui me correspondait évidemment, qui n'attendait qu'à émerger en moi. Et j'ai euh, qu'une chose, hein, qu'une envie, hein, c'est de, de l'apporter à celles et ceux qui sont désireux d'intégrer cette notion-là. Déjà de la comprendre euh, et puis d'utiliser de, de, de, cette, cette conscience de soi pour grandir dans son énergie à soi. Et porter, et incarner, et porter des projets s'exprimer dans la vie, quand je vous disais que j'avais créé mon groupe euh, il y a deux ans, enfin en 2020 libérer sa véritable nature je ne soupçonnais pas je vous jure, je ne soupçonnais pas que j'irais jusqu'à ce niveau là dans cette libération de cette véritable nature c'est la libération de nos énergies euh, notre nature se, se manifeste à travers tout ce que nous sommes et que nous laissons être en nous voilà, je vous ai tout dit pour ce soir, je vous ai tout dit, euh, je ne sais pas si vous savez à quel point je me sens euh, habité par ce sujet, j'adore ça, <rire> je vais aller plus loin parce que, alors je, je vous le dis simplement, mais en, en, en préambule ce n'est pas abouti, euh, je continue de modéliser, de travailler autour euh, oui, d'un modèle pour accompagner avec le voyage du héros, de Joseph Campbell, donc les douze grandes étapes du voyage du héros qui sont des étapes de connaissance de soi et de transformation de soi hein. euh, et, et on retrouve les archétypes, on va retrouver évidemment toutes ces énergies archétypales à travers les, les, la roue les étapes, les douze cycles de, du voyage du héros c'est dans ce voyage du héros qu'on va rencontrer le mage, les alliés euh, la sorcière, tous les archétypes de notre culture occidentale. Quand je vous parlais tout à l'heure, juste une petite parenthèse rapide avant de vous libérer, quand je parlais d'être de, de, proche de, de, de nos modèles, de nos, de nos mythes anciens culturels, c'est de ça dont je parle, y compris les mythes celtiques. Bon, moi j'ai une origine celtique, donc ça me parle beaucoup. Mais, mais bon, j'en ferai d'autres sujets pour aller regarder un petit peu qu ce qui se passe à travers les différents mythes. Je continue, je continue l'aventure là-dessus, évidemment, vous vous en doutez bien. Euh, voilà, voilà mes belles âmes créatrices, mes belles dames, de, merci de votre présence. <rire> Absolument Valérie, on retrouve ces archétypes dans l'astrologie, dans les douze signes. Mais c'est pourquoi je... alors je suis en train de... j'ai pris la formation de Luc Biget en astrologie, mais il fait aussi des formations en symbolisme, etc. Bon, évidemment, c'est une mine d'or, si belle. Tu nous dis, les archétypes reviennent en force en ce moment, visiblement. Il semblerait, euh, l'inconscient collectif est euh, est en œuvre. Euh, quand on commence à s'intéresser, quand certains d'entre nous, certaines d'entre nous commencent à toucher, sentir certains sujets, c'est bien parce qu'il y a un égrégore qui se forme, et cet égrégore il se balade et on l'attrape, et on se dit « Ah ça me parle, alors on y va !» Mais puis il y en a d'autres, hein, il n'y en a pas qu'un, donc on va attraper, C'est l'air, on appelle ça l'air du temps. Hein. Merci Sibelle, merci à vous toutes Merci Chloé, merci, euh, je ne vais pas toutes vous citer, mais vraiment, j'ai été heureuse de vous avoir en, en direct ici, pour vous partager, pour, pour vous transmettre ce que j'ai compris, ce que j'ai senti comme euh, passionnant et essentiel, et puis, euh, on continue, on continue. Ouais, <rire> j'imagine. Ouais, si belle, on s'en causera, <rire> tu reviens quand tu veux dans les directs. <rire> je vous embrasse, je vous libère, merci à vous toutes, et puis... Euh, N'hésitez pas à me faire signe si vous avez envie d'aller plus loin avec moi sur ce sujet. Euh, voilà, c'est encore à tarif réduit jusqu'au 10 septembre pour 3 waves et croissance. Et puis il y aura d'autres, il y aura d'autres vagues euh, de propositions. Ne vous inquiétez pas parce que ce sujet, je continue de le faire grandir, grandir, grandir. Oui, la suite des bulles d'air, on verra ça Valérie, je ne sais pas. <rire> Bisous, je vous embrasse, à très bientôt.